De la police nationale mobilisée et opération de la police à bio, en cours nous connaît des événements pour que le 9 avril 2023 au niveau Thomasin pour que nous trois jeunes policiers qui, eux-mêmes, étaient au service des pays et ont dit victimes d'un abrutissement de voie, d'achat et travail de responsabilité qui ont eu une sécurité pour permettre que l'autre monde vive. nous dit que les policiers la vie pour la vie de l'autre monde. Et c'est pour ça que tous les policiers ont fonctionné un travail qui n'est pas facile, mais il m'a donné en plus détermination. Nous connaissons les faciles des coopérations au oui, niveau Thomasin, zone la côté que, comme Guinée partielle, gagner six fusils d'assaut qui récupéraient. Il y a deux radiocommunications, il y a 30 véhicules qui sont immobilisés, il y a 7 motocyclettes qui sont immobilisées dans Fief Timaka, ainsi connu, il y a une génératrice détruit. il y a trois cadavres que la police récupérée suite à l'échange de tir avec la police, il y a plusieurs bandits qui... Malheureusement, c'est mortellement suite à l'intervention de tir autour avec la police. Il a gagné plusieurs otages qui arrivent à et dans le petit tour à la presse, lors de l'intervention saio il a gagné ou Médélus Petitop, alias Timakak, chef de gang qui a opéré dans toute zone et dans tout le monde, dans la population qui est victime de réseaux, de kidnappés, de l'enlèvement de séquestration et des policiers toutes qui victimes du tout que nous connaissons, suite à dernière intervention. Et selon source de l'enseignement, Timaka, chef de gamme, source de l'enseignement confirmé que les suite à l'issue. Nous connaissons ce qui a passé tout le matin au niveau canadien. Côté que la police a intercepté un minibus et a dégainé plusieurs mondes armés. La police a fait toute sa capable pour que les niveau de préférence et conduire devant les justice, et vu à couleur population, manque, ce que nous comprenons, et n'a a profité tout. Pour nous dire à la population, nous comprenons la situation qui a traversée. et nous toutes, notre société est victime, mais la collaboration que nous avons demandé est forte et sans l'ONUS. C'est ça que nous avons demandé à la population et tout effort que la police a fait, malheureusement, la petite armée qui était à bon véhicule, que. Et les populations population Pour le moment, en attendant l'apport définitif, il y a plusieurs amis que nous avons, plusieurs émissions, plusieurs téléphones et d'autres matériels. Et concernant Cité Soleil, qui, qui fait actualité tout pendant le week-end ou le week on a dit que, selon l'information de c'est à deux groupes, et ça nous vient comme premier élément d'information. Et pour le moment, la police occupe des positions stratégiques, et pas simplement au niveau des soleils, mais un peu partout, le quartiers qui, pendant ce moment, est très bouleversé, dont zone Lyon-Land, et pendant la parole la police, tout le au centre-ville. Et encore une fois, nous avons des populations en collaboration nécessaire parce que vu situation et même qui vient en l'autre côté pour que la déplacé de quartier en quartier et pour créer peur de la population et pour la population même quitter les zone et pour bon, comprendre la situation peur de la population mais on a commandé encore une fois la population pour être vigilant et continuer pour toute collaboration avec la police nationale dans la tribune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 Et écoutez, il y a plusieurs victimes dans la zone ZAR. Pour le moment, on attend l'apport définitif de responsable dans la zone ça. On ne sait exactement combien, mais ça peut préoccupé nous. Et nous préoccupons au commandement et nous réfléchissons pour que les interventions vraiment aient faites dans la zone ZAR. Mais tout de suite. Les situations situation s'est Et la police, au bout des vallées, fait tout ça capable, en fonction du matériel, lit, pour qu'elle soit capable de dans les zones Et nous tous déjà que, au niveau logistique, nous limiter en termes de moyens, en termes de matériel. Et ça fait grand il faut faire fait au niveau du commandement pour qu'elle la capacité, matériel, équipement, la police nationale, de manière pour que les bonnes situations, nous les troupes, les bandits, envahissent l'espace pour la police même capable de réagir. Et encore une fois, la petite population, c'est hein, Dieu, la police. Et pas gagner l'autre partenaire qui voulait pour vaincre les volants individaux, partenaire, ça c'est la police nationale. Et c'est ensemble que nous faisons. tout, à Féliciter tout policier dans des moments moment pour dévouement, détermination, courage face à la situation insécuritaire. Malgré, encore une fois, nous limitons au niveau logistique, mais pas de vailles qui détermination et courage. les policiers ont des vidéos, les policiers ont des toutes en termes de capacité. Pour que vous ne vous pas, et en fonction de moi, et de vous, pour que vous ayez fait travail. Encore une fois, la remercie tout la population. Côté nous, on encore. Et on a toujours que qu'on mariage population hein, avec la police dans la bataille. Bon résultat. C'est solidarité, ça, que nous avons demandé chaque jour avec la population. Hein, et ça fait que nous remercions, c'est parce qu'il faut des signaux pour que nous montrions la fête tout ça capable pour que les potés solidarité, ça collaboration. ça. Et là, on est encore pour qu'il est très vigilant, parce que nous connaissons il y, y a un peu partout, et il y a des papillons dans plusieurs fois des gants. Et travailler ça, c'est pas la police, tout simplement, qui est capable de solutionner, c'est vrai que nous sommes un élément important dans la question de sécurité, hein, mais il y a deux secteurs qui vivent avec nos jeunes, toujours, également la population que nous sur Et comme au niveau de l'anticulate, nous connaissons qui s'accrout et pas de trop longtemps. Et nous ne pouvons pas dire qu'il s'est travaillé Mais la situation est de toute population dans la zone, également dans la zone de société. Disposition à prendre, si c'est graduellement, de manière pour que nous soyons capables d'arriver, d'investir encore l'espace, pour que nous soyons capables et pour nous permettre toute population en lui-même de faire des activités. Et concernant ce point-là, nous y a plusieurs informations qui nous joignent et qui fait qu'on ait gagné plusieurs morts, malheureusement, pour que, encore une fois, la population est victime de. Et mille de victimes et n'atteindre la et responsable au niveau pour que nous capables bien bien au bilan définitif, qu'on connaisse exactement combien de monde qui malheureusement victime de situation de ça À savoir une question qui vient à Baf, on connaît que C'est comme la justice. L'instruction est secrète au niveau de direction centrale. De la police judiciaire. Et la question est encore une fois est importante, mais je pense que c'est plus bon pour que la justice continue de travailler. C'est certain que, pour pas et la presse, nous sommes capables d'aller auprès de l'autorité pour que nous soyons capables d'avoir d'autres informations. Mais pour et la police, c'est mis c'est comme l'instruction au niveau cabinet, l'instruction est secrète. Yeah. Pour savoir la parole, il y a des chefs de l'histoire. Selon oui. les derniers soucis que nous, qui sont sur le terrain, confirmer que le chef de l'histoire de la CAC a blessé, mouru suite à des suites. C'est ça que nous disons comme réponse pour le moment. Mais pour la situation sous ce matelas, j'en ai eu l'air. Des des des là, pour des des Alors, Alors pour consolidation, hein, et ça qui est important, dès que l'opération la police est en train fait de mener, et, et c'est ça justement, la société a dit et la presse dit tout, faut que la police ait des capacités pour qu'elle soit capable de consolider ce passant de manière pour qu'elle ne le patrouille. Mais l'air que nous sécurité équité sur le plan global est lié à s'acquérir. Et même les infrastructures pour gagner tout. Parce que nous comprenons que les zones sont des zones qui sont pile larges, qui sont qui même difficile justement pour le monde et si vous voulez la gagner, Là, il faut policiers autour et protéger les Pendant que nous-mêmes, nous avons fait tout ça nous sommes pour que nous soyons capables de créer une présence dans les zones et pour que l'espace soit pas au moins tourner encore avec nous pour nous continuer à faire. Les bandits ont continué à faire des dégâts sur la population. Mais, ça me la police, encore, est présente dans un an, et la police a mené et a continué à mener l'opération dans un an, parce que ce n'est pas des seulement gagner l'autre monde qui est dans un an, et l'objectif de la police, c'est pour arriver à éclater le réseau de et tout notre réseau de gangs qui est un peu partout à travers les zones métropolitaires zone et un peu partout à travers le pays dans le rapport, mais les populations sont les en délivrant eux-mêmes, Moi, n'ont pas pu le voir pour le attouer. Moi, n'ai parlé avec une responsable, je dis que, au niveau de ce là les situations ont été pratiquement vous, mon équipe, et sous place, pour ce que jean et la police, dit sous plusieurs fonds. Et, matériellement, parfois, ils déplacer avec nous pour écouter que vous voulez. Ça, vraiment, ils ont une augmentation au niveau de capacité opérationnelle. Mais, il faut que la police est au niveau de ce là Mais pour moi, on pas, on mais, on bon, le moment, on ne va pas connaître la situation, mais d'après a nous sommes capables d'être formés à la presse. Bonsoir tout C'est le monde qui est cléché Ça a demandé justement un rapport au niveau scientifique et technique pour qu'on soit capables de monter et d'identifier. Identifier mais, Jean-Moulin, et n'attendons pas pour que au fur et à mesure pour que nous informerons la presse. Au niveau de la police nationale, au niveau de la structure, également au niveau de la coordination de la presse, la nation publique, nous gagnons de des structures qui font saisie d'office d'ensemble de l'ensemble et qui de et qui soutient le niveau de C'est certain que nous entendons avoir de presse, et des formations qui nous nous. Et nous dit. Encore une fois, population, la police a fait tout ça capable de dépendre de lui pour que on le joue pour que soit capable de normalement sans problème dans nos un... Et nous, nous faisons déjà, nous faisons au niveau euh, des zones qui n'ont pas de problème, mais nous et à mesure gratuitement pour que nous capable de faire travail pas pour là. Le voilà. Alors là, vous posez une question qui, est, qui fait suite à une intervention d'autorité judiciaire. Uh -huh. Et nous ne pouvons pas à entrer en contact tout à tout à tout à tout avec, et, à travers les questions posées, hein, et nous et, et au niveau de la police même, nous avons fait tout ça capable pour que, côté qui a un côté qui a des pour que nous soyons capables, avec bien sûr une population, et d'autres secteurs, pour que nous soyons capables d'arriver. Tant nos zones et permettre aux populations de vous confiance et circuler dans une zone sans problème.